« Replié sur moi-même, je me cache de vos regards moqueurs. Non, je ne veux plus entendre vos critiques incessantes. Oui, vous m'avez eu, moi et mon pauvre cœur. Je reste donc là, recouverte de plaies béantes, dans mon coin, incapable de rien, innocente, innocente adolescente, cherchant du reconfort dans cette liberté solitaire. J'attends, tout simplement. J'attends cette justice criante, ce jour où enfin vous laisserez de côté cette haine incendiaire, cette haine inexplicable envers des gens différents, de vous, de toi, ce jugement physique omniprésent, cette faculté si simple à rabaisser si sans compter. » sans connaître, sans se soucier des blessures éprouvées. Je trouve ça nul, en fait. Parce que je pense que c'est ça qui devrait faire quelque chose de bien chez quelqu'un, c'est qu'il soit différent, et pas qu'on soit tous pareils, euh, tous ressemblants, parce qu'après, on va ressembler comme à la période de Hitler, avec les blonds aux yeux bleus, vous ils étaient tous pareils, devait devaient tous être pareils, alors que là, la différence, ça fait quelque chose... Enfin, il y a une culture différente, ça apporte quelque chose de nouveau. Alors que si tout le monde est pareil, c'est chiant. J'ai vécu beaucoup de choses envers la, enfin, pour le racisme. Enfin, voilà. Plusieurs fois, j'ai été traitée de sale arabe. Je me suis fait cracher dessus et euh, je me suis même fait agresser dans la rue. Et n'y personne qui a bougé. Je pense que c'était aussi le pire. Ce n'était pas le fait que je, me, que je me fasse agresser aux autres, c'était le, le fait que les personnes autour ne faisaient que regarder. D'un côté, j'ai essayé de me dire que certaines personnes elles avaient peur mais je me suis dit enfin euh, ils étaient beaucoup donc la majorité aurait pu l'emporter genre euh, sur, sur un mec quoi alors deux personnes ils ont eu qu'une et j'ai dû me débrouiller toute seule je pense que les gens ils ont pris un peu trop de liberté aussi enfin au niveau de l'expression enfin je pense qu'il y a des choses enfin même si on n'est pas d'accord il y a des choses à dire mais enfin d'une façon de le dire si quelqu'un n'est pas d'accord avec le fait que par exemple que je vive en France alors que je suis née en France enfin je veux dire euh, c'est en France que je vis, je parle français, je suis française, j'ai la nationalité, mais mes parents aussi. Et euh, bah, je, trouve ça, je trouve ça vraiment dommage, parce que si les gens euh, ils puissent s'exprimer ils puissent d'une autre manière, par exemple, euh, juste en, en parlant face à face euh, et pas en venant aux actes, euh, je pense que ce serait mieux et qu'on se développerait mieux aussi.